Bonjour, je suis Francesco Capur, directeur de Cérimania Forum, les volets professionnels du festival Cérimania. La dimension européenne a été euh, dès, dès le début au cœur du projet Cérimania Forum, puisque euh, l'idée était d'encourager de la coproduction, la collaboration entre professionnels européens autour des projets de série en développement. Euh, notre constat, c'est-à-dire que pour arriver à produire des séries de qualité capables d'être export, exportées et de donc, concurrencer des euh, séries internationales sur le marché global, il était important euh, de unir les forces entre producteurs, distributeurs, chaînes au niveau européen. Donc, euh, notre idée était de lancer en 2013 un forum de coproduction euh, de des projets de séries en développement et euh, visiblement l'idée était, euh, était bonne puisque euh, depuis 2013, l'événement a énormément évolué et euh, depuis euh, au moins 25 projets pitchés euh, au Série Mania Forum ont été produits et diffusés avec succès à l'international. ça représente environ un taux de transformation de 25% de tous les projets présentés au cours de ces années. Ce qui, est, ce qui est très satisfaisant par rapport à un événement comme le nôtre. Et ça prouve bien que euh, comment dire, là, les Européens ont envie de collaborer ensemble pour produire des séries qui euh, dépassent les frontières. En 2020, le euh, Forum Forum dû être annulé à trois semaines de la date euh, de début. En trois semaines, monter euh, une plateforme digitale euh, C'est Rimania Digital Forum. Cette première édition qui était euh, un peu pilote en euh, digital et un peu, un peu contrainte par la crise nous a quand même encouragé ensuite à poursuivre dans cette direction et euh, dire, à, à continuer d'accompagner l'industrie à être présent tout au long de l'année en digital. Euh, nous avons donc créé... Euh, des rendez-vous réguliers, qu'on a appelé Sérimania Rendez-vous. Euh, C'est la, la plupart des études des cas des séries, euh, souvent qui ont été pitchées au forum et qui ensuite euh, ont connu un succès international, comme No Man's Land ou Faith, ou alors des séries qui paraissaient particulièrement intéressantes par rapport au contexte euh, et au succès, comme euh, euh, notamment Lupin, cette année, euh, qui est une série française qui a très bien voyagé euh, partout dans le monde. Et... Euh, ou alors euh, l'occasion de faire des focus sur des pays spécifiques. On a fait un focus sur euh, l'industrie norvégienne et on en prépare un sur l'industrie québécoise qui sera publié bientôt. Bref, l'idée c'est vraiment de continuer à accompagner l'industrie euh, et à leur donner de contenu intéressant, euh, non seulement pendant les trois jours de forum, mais au euh, long de l'année. Et en plus, nous avons euh, reçu les soutiens des médias sur l'appel promotion en ligne pour euh, créer un outil euh, permanent à l'année euh, de mise en réseau des professionnels euh, qui participent à Cerimania et, et des suivis des projets qui ont participé à Cerimania. Il existe des outils digitaux dans le cinéma, mais dans la série, euh, c'est assez nouveau. Euh, sur cette plateforme digitale qu'on est en train de développer, les professionnels qui travaillent dans, dans la série pourront donc euh, euh, suivre l'évolution des projets euh, qu'ils ont découvert à sériemania, contacter évidemment les, les, les porteurs de projets. Sous la contrainte de la COVID euh, sont quand même nées des bonnes idées et qui nous permettront de déployer nos actions à l'année et donc des, on de, de renforcer encore les réseaux européens qu'on est en train de construire depuis plusieurs années. Bah, pour 2021, nous avons euh, décidé de reporter Cerimania Forum après l'été. Euh, donc, la euh, nouvelle date, c'est du 30 août au 1er septembre. Euh, et on prépare une édition hybride, euh, à la fois en présentiel à Lille. Nous y tenons beaucoup parce que nous pensons euh, que la rencontre, l'échange, entre professionnels sont essentiels et ne peuvent pas être totalement remplacés par des, des outils numériques. C'est extrêmement important, euh, la rencontre réelle, surtout quand on, on parle des projets qui sont encore en cours de développement et donc il y a un part de créativité, il y a un part des rencontres humaines qui sont essentielles à, à la réussite du projet. L'intégralité de, de notre forum, c'est la également disponible en ligne, sur la plateforme qu'on qu développe. Euh, et euh, les professionnels qui, qui ne pourront pas voyager pourront rencontrer en ligne les professionnels présents sur place. Donc, euh, l'idée, c'est celle de toujours d'encourager de, la rencontre et de faire en sorte que, euh, que ce soit à distance ou en présentiel, les professionnels puissent euh, discuter, travailler ensemble et euh, on l'espère euh, financer les, les projets de demain. En 2021, les, les dialogues des lille euh, reviendront également pour une nouvelle édition. C'est une journée de conférences euh, qui a lieu pendant Cérémonia ce Forum, cette année, le 31 août. Et euh, c'est très important parce que c'est un moment de rencontre entre les décideurs politiques qui, sont en charge de la réglementation européenne et de et du secteur et euh, les professionnels de l'industrie. Notre constat, c'est euh, par rapport aux, aux années d'expérience et d'échange de, avec les professionnels de l'industrie, c'est que la clé pour la réussite des séries européennes de demain, ce sera d'avoir un livier des, des scénaristes et des producteurs capables de travailler ensemble et euh, de produire du contenu de qualité. C'est Institute Institute, euh, c'est donc un projet ambitieux de formation qui vise à euh, décloisonner les barrières entre les scénaristes et les producteurs, euh, à, les, à les mettre ensemble pour euh, trouver une culture de travail commune et pour, euh, donc, euh, à moyen terme, euh, augmenter euh, la quantité et la qualité des séries européennes pour concurrencer sur les marchés internationaux. Il, a, il, a, il sera lancé euh, cet, euh, cet, cet automne. La première initiative, c'est Eureka Série, qui a une formation intensive de 14 semaines, destinée aux scénaristes et aux producteurs émergents venus de toute l'Europe. Il a été développé en partenariat avec la FEMIS, et euh, avec euh, un réseau d'écoles européennes, dont le Cam en Espagne, la Lodz Film School en Pologne, euh, l'IFS euh, en Allemagne, le Centre Expérimental de ciné Cinématographie en Italie, et euh, le Christiania University College en Norvège. Donc euh, pour nous, c'est euh, Travailler en réseau est essentiel puisque Ceremony Institute s'inscrit dans un écosystème où d'autres acteurs ont déjà développé des initiatives de formation, euh, des scénaristes ou des producteurs. Et euh, l'idée, c'est de travailler en réseau et ensemble de, de, de contribuer à la consolidation du secteur et à l'émergence d'une de nouvelle de nouvelles génération de producteurs. Et, les scénaristes européens.